Salut et bienvenue dans ce tuto pour Inkscape 0.92 nous allons continuer avec euh, les filets de, de dégradé pour réaliser donc euh, ce type d'illustration alors pour cela je vais exporter cette illustration alors je vais euh, supprimer voilà le petit logo Inkscape et je vais exporter fichier exporter au format png sur le bureau ce dessin alors je vais l'exporter sur le bureau, je vais l'appeler modèle, modèle nuage, voilà, enregistrer, exporter. Je vais aller dans fichier nouveau, je vais importer, fichier, importer, le modèle nuage, ouvrir, OK. Alors on va le placer correctement, voilà, on va ici cliquer dans les propriétés du document, redimensionner la page au contenu, on clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. On va dans la fenêtre ici des calques, on fait apparaître calque ici, alors comme d'habitude on verrouille et on va appeler ce calque modèle. nous allons réaliser donc dans un premier temps le petit nuage en haut puis après le, le, le gros nuage un peu plus complexe alors pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse alors effectivement ça ne marche pas parce que j'ai oublié de créer le calque illus donc je clique sur le petit plus ici et je crée un calque qui s'appelle illus ajouter et à ce moment là donc voilà il est sélectionné je peux mettre mon petit rectangle Là dessus euh, je supprime le contour donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift ici et sur la croix Clac. je vais sélectionner l'outil créer et éditer des filets de dégradés donc on prend cette option créer un filet de dégradé. nombre de lignes on va augmenter on va en mettre 3. nombre de colonnes on va en mettre 5. voilà je vais double cliquer donc sur mon petit, car mon petit rectangle hop je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur cette petite option qui permet de récupérer la couleur qui est derrière donc mon objet et à ce moment là vous voyez hop j'obtiens ce type de filet de dégradé de façon automatique alors c'est vraiment intéressant ça, ça nous permet de gagner un, un petit peu de temps quand même. Euh, on évite cependant d'avoir trop de filets parce que après c'est difficile à manipuler et à bouger là il n'y a, a pas trop de filets. Donc on peut obtenir assez facilement à peu près la même chose. Donc je vais déplacer alors les petits nœuds ainsi que leurs poignets. Voilà. Donc là on constate qu'on a trois types de nœuds, euh, les nœuds avec deux poignets, les nœuds ici avec trois poignées poignets, et les nœuds qui se situent donc au centre de l'illustration qui en ont quatre. Donc là, on joue un petit peu là-dessus. Voilà, comme ceci. Ça, on va un petit peu le monter. Alors, on peut sé sélectionner plusieurs nœuds à la fois et les déplacer, comme ceci. Voilà, hop. ce que ça donne Ouais. alors en bas on va mettre un, une petite couleur euh, un bleu gris donc pour cela je, je me mets sur la couleur ici je double clique je sélectionne ici la roue que je vais essayer d'avoir un petit peu plus grand voilà comme ceci et je descends un petit peu voilà pas trop non plus c'est pas mal donc le nœud est sélectionné je fais ctrl c je peux coller cette couleur donc en bas de mon nuage, tout le long. Voilà, ça commence à être pas mal. Euh, une petite chose quand même, on va ici cliquer sur arrière-plan en damier, de façon à avoir la transparence. On va déplacer notre petit nuage. Et tous les nœuds qui sont en bleu et à l'extérieur, avec l'outil filet dégradé, on va les sélectionner. Donc on fait des petits des petites zones de sélection comme ça, des petits rectangles. On appuie sur shift pour que euh, bah, les différentes sélections soient additionnées. Clac. Et on va ici faire un petit clic droit et mettre une opacité à zéro de façon à avoir voilà un objet qui pourra être intégré sur euh, bah, des, des illustrations différentes. Donc là je vais un petit peu rapprocher tout ça comme ceci. Tac. c'est pas mal, euh, ça aussi je vais le mettre comme ceci voilà donc notre petit nuage est fait il est pas trop mal on peut l'agrandir un peu ctrl shift pour l'agrandir un peu je réduis à ce niveau là voilà c'est pas mal on va essayer maintenant de réaliser donc euh, ce nuage qui est beaucoup plus volumineux. Donc toujours en utilisant l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Alors là l'opacité est restée à 0. Euh, donc clic droit, on va mettre à 100% pour ajuster correctement. On n'oublie pas d'enregistrer notre illustration. Voilà, je vais l'appeler nuage. Voilà. Enregistrer. Donc, comme tout à l'heure, on va cliquer sur l'outil filet de dégradé. On va peut-être monter un tout petit peu le nombre de lignes. Encore que... Bon, allez, je vais passer à 4 ici et colonne 6. Je double-clique. Je fais un rectangle de sélection. Je clique sur la petite pipette. On obtient donc tout de suite un nuage vraiment flou. Je vais placer ça un petit peu sur le côté. Et maintenant, on va, ben, on va devoir jouer à à déplacer les nœuds et puis les, les petites poignées. Avant cela, ben, on va sélectionner donc tous les nœuds en haut, j'appuie sur shift, tous les nœuds en bas, également sur le côté gauche et sur le côté droit et comme tout à l'heure on va mettre une opacité à 0 pour avoir de la transparence. Voilà. Hop. Allez, on va sélectionner l'outil filet de dégradé et on va déplacer un petit peu tout ça on augmente ici, on met les poignets comme ceci. Hop. On va serrer ça. Voilà. Donc le plus important c'est la forme de départ. On va placer donc les nœuds comme ceci puis après on va pouvoir créer d'autres filets pour affiner notre forme donc tout ça je vais le monter Hop, comme ceci de façon à asseoir un petit peu notre nuage voilà. alors il n'y a pas encore de raccourci clavier il me semble pour cet outil là on est obligé à chaque fois de cliquer dessus si vous connaissez le raccourci n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne l'ai pas encore trouvé. Hop. Voilà. Là, ça fait des choses peut-être un peu curieuses à ce niveau là, peut-être un peu, un peu sèche. Alors oui, lorsqu'on a la flèche noire, si on double-clique, hop, automatiquement on récupère l'outil euh, filet dégradé. Allez, on va déplacer ça un petit peu comme ceci. Hop on va maintenant pouvoir ajouter un petit peu des filets donc euh, pour ajouter un filet ben, on va se placer ici avec l'outil filet je double clique hop j'obtiens un nouveau filet je vais en rajouter un ici je double clique hop un autre petit filet euh, si je veux récupérer cette couleur là et la mettre ici ben, c'est tout simple je sélectionne le, le nœud copier je clique sur ce nœud là pomme v c'est peut-être un peu sombre c'est un petit peu plus doux donc je sélectionne mon nœud outil pipette ou F7 et je vais prendre une couleur là voilà c'est un peu plus clair c'est peut-être un peu mieux. Ouais. Donc maintenant on peut vraiment affiner, on peut rajouter pas mal de petits, de petits filets en plus. Alors bien sûr ça fait autant de, de filets à, à déplacer, enfin de nœuds à déplacer. Donc ça peut être relativement long. Et puis plus on va rajouter de, de filets, plus ça va devoir. Pardon, plus la, la machine va devoir être puissante. Alors si votre machine est, est un petit peu ancienne et que ça commence vraiment à ramer, vous pouvez aller ici dans les propriétés globales d'Inscape. On va agrandir un petit peu cette fenêtre, euh, aller dans le rendu et ici vous avez euh, différentes qualités donc si vous avez une vieille machine vous prenez qualité médiocre donc l'affichage sera médiocre mais vous, pouvez, vous pourrez quand même travailler donc là ça commence à être pas trop mal ça je vais le déplacer en bas voilà je vais rajouter deux petits filets là clac clac monter un tout petit peu ça descendre ça ça je vais monter un petit peu Voilà, on déplace un petit peu pour donner une forme vraiment de nuage voilà ça commence à être quand même relativement sympa je vais mettre un petit fond donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je clique je glisse alors il a une transparence c'est pas très grave clic droit ici on met à 100% avec l'outil pipette je vais récupérer la couleur bleue, avec l'outil dégradé ici je vais mettre donc un dégradé donc j'appuie sur euh, j'appuie je clique je glisse pardon en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale et ici je vais mettre une couleur bleu foncé donc on voit que le petit rond est bleu en appuyant sur f7 j'ai la, la pipette et si je clique là ben, je récupère le bleu foncé donc cet objet je vais le placer en arrière-plan comme ceci je clique, je glisse, voilà, hop, j'ai le fond de mon nuage. Donc là, ça commence à être pas trop mal. Ici, euh, on sent qu'il va falloir rajouter un petit peu des, des filets. Donc pour cela, bah, je, je clique ici, hop, voilà, on déplace. Je rajoute encore quelques, quelques petits filets vite fait. Je déplace quelques nœuds, quelques poignées. vais déplacer ici cette poignée pour mettre un petit peu de tension pour faire apparaître comme s'il y avait un, un petit renflement là du nuage. On clique à l'extérieur pour voir ce que ça donne, ouais. voilà. Donc une fois qu'on commence à être satisfait peut-être retravailler encore à cet endroit là, oui on sent qu'il manque un peu des nœuds là, peut-être monter un peu. Donc c'est vraiment à l'appréciation, à votre appréciation. Mais je, je trouve que le travail sur les nuages, c'est ce qu'il y a quand même de, de plus facile pour prendre un petit peu en main cet outil. Voilà, c'est pas mal ça. Alors nous allons rajouter un, peu de, un petit peu de, de mouton. Alors pour cela, c'est vraiment très très simple. Hein. L'astuce, c'est de prendre l'outil crayon. Euh, donc on prend euh, ici, créer un chemin de bézier. On met... Un lissage à 20. On va on va utiliser le, le nouvel outil simplification interactive, comme ça, ça va nous permettre de, de voir un petit peu cette nouveauté. Donc on n'a pas de fond et on a un contour, donc avec la souris on fait une petite forme simple, voilà, comme ceci, clac, voilà c'est pas trop mal. Et regardez donc le nouvel outil nous permet donc dynamiquement d'augmenter le lissage ou de réduire donc ça c'est assez sympa donc là on va on va laisser à 20 c'était pas mal peut-être lisser encore un peu allez voilà c'est bon maintenant donc on va avec la petite pipette récupérer euh, cette couleur là blanche on va supprimer bien sûr le contour on n'a pas besoin de contour et on va réduire notre forme donc en appuyant sur contrôle et sur la flèche ici de redimensionnement je clique je glisse et j'appuie sur contrôle hop on rajoute ainsi une petite forme euh, avec l'outil dégradé ici. Je vais cliquer glisser. Voilà. Ah, il me semble que c'est pas assez blanc. J'aimerais bien un petit peu plus de blanc. Je vais mettre du blanc ici sur le dégradé. Là. Vraiment du blanc à 100%. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Alors je vais dupliquer euh, cet objet. Donc Ctrl D. Je vais pouvoir le déplacer et le mettre à cet endroit là. Euh, pour le modifier très facilement, ben, on va utiliser l'outil éditer les nœuds. À ce moment là, on a, on a plein de petits nœuds ici qui apparaissent. On va désactiver cette option là, cette option de poignée. Je vais sélectionner un nœud, déplacer et en appuyant sur Alt, hop, on peut déformer comme ça, vous voyez notre forme, et en obtenir facilement une autre. Clac. Ce que ça donne, hop, ouais, c'est pas trop mal. On a pu en appuyant sur G, je récupère ici le dégradé. Voilà, je le place un petit peu correctement. Bon, notre, nu notre nuage commence à apparaître. Si, je, si on trouve que ça c'est un peu trop net, on peut aller ici mettre un petit flou à 0, à 1, pardon, ouais, c'est un peu mieux. Ici aussi, je vais le mettre le même. Voilà. Donc je duplique encore cet objet. Je le place à cet endroit là. Euh, avec la pipette je vais récupérer une couleur grise. Et toujours mettre un petit dégradé. Voilà c'est pas trop mal ça. On regarde ce que ça donne. Ouais, ouais c'est pas mal. Euh, on, va, on va dupliquer encore cet objet là. Clac. Le mettre en tout petit désactive le magnétisme, là ça m'embête. Donc avec F2 donc l'outil éditer les nœuds, je sélectionne tous les nœuds puis je les déplace, clac, comme ça. Voilà je vais un petit peu déplacer les dégradés, hop qu'est ce qui se passe voilà c'est bon. En temps en temps il peut y avoir des petits bugs d'affichage, il suffit juste d'appuyer sur moins et plus et puis ça rafraîchit la, la page. Allez une dernière, copier et coller, je vais en mettre un ici, j'appuie sur G et je joue avec le dégradé, donc là ça va de la, la transparence, comme ça ça intègre bien cette petite forme là, voilà c'est pas mal ça, peut-être l'agrandir un peu, dupliquer, on va mettre ça ici, allez dupliquer encore, voilà. Bon, voilà pour ce petit tuto. Hop, attendez, je vais, mettre, je vais terminer, je vais mettre ça là. Allez, je vais grouper tout ça. Grouper. Là, je vais centrer correctement par rapport au dernier objet sélectionné. Voilà. Je fais apparaître la palette des calques, donc c'est Shift-Ctrl-L. Je vais masquer mon modèle. Je vais essayer de bien placer voilà, mon illustration. Avec le magnétisme par rapport à la page, je vais bien pouvoir mettre ici mon petit rectangle. Je sélectionne tout, je fais apparaître la palette alignée et distribuée et j'aligne tout ça par rapport au centre. Voilà pour ce petit tuto, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.